What's up, gens de l'internet, on se retrouve pour le vidéo compagnie de personne parce que je n'ai pas d'amis les amis, aujourd'hui on est sur KaFaction pour vous annoncer une triste mais une bonne nouvelle en même temps donc pour tous les gens qui se sont inquiétés, qui m'envoient des messages sur Snapchat, etc Icon, Scott, est-ce que tu vas refaire une vidéo Ben là voici les amis, et je veux juste vous dire que durant le mois de décembre je vais essayer de faire une vidéo euh, toutes les semaines donc euh, j'espère que ça va vous faire plaisir et de toute façon, quand Kofaction va réouvrir, il y aura des vidéos tous les jours. Donc euh, voilà. Pourquoi je dis réouvrir, les amis C'est très simple parce qu'on approche euh, de la fin de la version sur Kofaction. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par fin de version? C'est que si vous ne savez pas sur le serveur, il y a un système de points. Donc le système de points, comment ça fonctionne? Vous devez farmer différents trucs. Donc ça peut être du bois, vous avez des, un bûcheron ici. Vous pouvez farmer du bois, vous pouvez farmer plusieurs autres trucs euh, qui vous est proposé ici. Vous échangez ensuite contre de l'émeraude. Vous avez de l'émeraude, vous créez des blocs d'émeraude et échangez contre des points. Quand vous avez euh, des points, mettons que j'ai des points ici, j'ai 64 points. Vous pouvez les submit au classement avec la commande « point submit ». Euh, Point Submit. Quand vous les avez Submit, vous pouvez les ajouter, etc. Bla, bla, bla. Moi, mes points ont été ajoutés à la faction euh, Wilderness. Donc, quand on fait Slash Classement, on peut voir que euh, en ce moment, la Favoritiste a 4004 points. La Xenos a 707 points. La Old School 328, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que la première faction du classement, à partir du... Euh, 3 décembre à 11h59 du soir, donc 23h59, il euh, y aura la fin du classement des points. Qu'est-ce qui va arriver, c'est que euh, à partir de ce moment-là, on va prendre un screenshot à exactement pile-poil à cette heure-là, et la première place va gagner le grade champion. Donc, qu'est-ce que c'est le grade champion? cest à dire que les 15 membres de la faction numéro 1, donc en ce moment, c'est la favoritisme comme ça, les 15 membres de la faction qui sont là à l'ordre, de, euh, du, euh, du countdown à la fin du classement quoi, vont recevoir euh, un grade champion qui est le grade suprême pour la durée de toute la version jusqu'à temps qu'il y ait un nouveau champion de la saison on n'est pas un serveur comme le PvP etc., qui dure durant 3 mois 5 mois 10 mois 1 an on a un serveur qui reset environ 4-5 mois Là, ça fait environ 5 mois bientôt ça va faire 5 mois au mois de décembre qu'on est ouvert on ouvert le 19 à août on compte, tout le mois de... on compte le 19 euh, à août septembre octobre novembre décembre ça fait environ 4 mois et demi à peu près donc euh, donc voilà, 4 mois et demi, je pense que c'est assez long pour une version, il n'y a plus beaucoup de gens, il y a environ une centaine de joueurs euh, l'après-midi, ce qui est quand même encore énorme, mais... C'est pas ce que nous on souhaiterait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on voulait jusqu'à jusqu'au 3 décembre pour farmer tous vos points et continuer à, à essayer de grimper au classement. La, deuxi la deuxième faction, ça c'est la première faction quand chacun un grade, mais la deuxième faction gagne euh, chacun 10 euros de points boutique. Donc, les 15 membres gagnent 10 euros de points boutique. Et la troisième faction, chaque membre gagne, je pense, 5 euros de points boutique chacun. Donc, 15 x 5, 10 x 5. Et la première faction gagne euh, le kit champion qui, qui va être tout expliqué. Quand les, les joueurs vont le recevoir en début de version, euh, sur le début de la prochaine version, vous allez voir, vous allez avoir des kits spéciales et des trucs comme ça qui vont vraiment être cool. Vous n'allez pas avoir un avantage genre super p 2 etc. Je suis désolé. Mais vous allez être reconnu comme, hey, comme un champion. Vous n'êtes pas obligé d'être tous dans la même faction pour avoir votre grade. Vous pouvez changer de faction, mais les 15 membres qui vont être dans la faction lors du dernier jour vont obtenir le grade. Donc voilà. Ensuite, vous avez des petites surprises aussi. Quand vous êtes connecté maintenant, vous avez des kits aléatoires qui vous ont été donnés. Donc, je sais que le kit Elite, Burr, euh, Potion, Halloween, euh, Suprême, Légende, Maître et Farm et Pillage sont été donnés aléatoirement à quasi tous les joueurs. Donc, si vous avez le grade membre, vous avez les kits. Donc, euh, voilà. Aussi, il euh, y aura... Euh il y aura des modérateurs, etc. peuvent vous donner des clés euh, si vous êtes connecté, ils, ils peuvent faire des give -all maintenant. Je vais rajouter la permission pour qu'ils puissent faire des give -all de clés. Donc voilà, quand vous voyez un membre du staff connecté, vous pouvez dire « oui, hop, je peux avoir une petite clé s'il te plaît ». Comme ça, peut-être qu'ils vont vous en donner, je le sais pas. Maintenant, parlons de la V2. La V2, je veux parler quand même parce que c'est quand même assez important. Le serveur va pas fermer le 3 décembre, il va rester ouvert ensuite après, le, juste attendre que notre V2 soit prêt. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est qu'il y aura juste 4-5 jours que le serveur va être fermé avant qu'il réouvre, et quand il va réouvrir, vous allez avoir un nouveau launcher avec des nouveaux mods, vous allez avoir aussi euh, un nouveau spawn, une nouvelle warzone qui est déjà terminée, tous les deux sont terminés, vous allez aussi avoir des euh, des nouveaux systèmes inédits, mais quand je dis des systèmes inédits, je veux vraiment que vous vous ayez sur le compte Twitter du serveur de Cofaction et que vous allez voir, parce qu'il y a un des systèmes qui est vraiment, vraiment, vraiment inédit, c'est jamais été fait, dans Minecraft, on est les premiers à le faire. C'est moi qui ai eu l'idée à cause que je joue beaucoup à Rust dernièrement. C'est un peu un système de blueprint. Si vous connaissez Rust un peu, c'est un système de blueprint. Je vous en dis pas plus. C'est déjà développé. Tous les plugins sont développés. Le spawn est fait. Il nous reste juste le launcher à terminer. Et puis, on devrait ouvrir euh, dès que tout ça est euh, prêt. On va vous communiquer une date sur notre Twitter. Aussi, euh, dernier truc euh, important à savoir. Si vous aviez des kits, euh, des grades est expi expiration, vous n'allez rien avoir pour la V2, mais comme vous saviez, c'était déjà, euh, pré déjà prévu, si vous avez fait des achats dans le, mois de, euh, dans le dernier mois, vous allez recevoir 50% de, votre, euh, de vos achats, donc tout ce qui a été acheté sur la boutique durant le mois de novembre, vous allez recevoir 50%, vu que vous l'avez quand même utilisé, mais on a décidé de vous redonner 50% pour le dernier mois, donc voilà, aussi ben, comme vous savez, les, là, vous allez me dire sûrement, moment, ouais, moi j'ai acheté le Grand élite durant le mois de novembre, etc c'est pas possible, on a retiré le Grand edit de la boutique depuis le début, euh, depuis le mois d'octobre, depuis le 31 octobre, je crois qu'il est supprimé, donc vous n'avez pas pu l'acheter dans les derniers, euh, dans, le, dans les deux derniers mois. Donc voilà. Sur ce les amis, comme je vous dis, je, je vais vous spoiler énormément sur le Twitter de Cofaction. Donc si vous avez envie de rester à l'affût de tout ce qui va se passer, etc. C'est euh, là-bas que vous devez aller voir. Je vais mettre un screen, à... dès maintenant je vais mettre un screen euh, du, du spawn euh, sur le Twitter. Donc si ça vous intéresse, à aller voir à quoi le spawn va ressembler. C'est euh, le moment. Et aussi, euh, dernier truc. Je voulais vous dire que donnez-moi dans les commentaires euh, votre meilleur moment que vous avez eu. Décrivez-moi votre meilleur moment, pas juste genre j'ai PvP c'était cool. Décrivez-moi vraiment c'était quoi votre meilleur moment. Puis une personne qui va me décrire un bon moment et que je vais choisir au hasard une personne qui a choisi un bon euh, qui a décris un bon qui okay. a là a décrit un bon moment et je vais lui donner 50 euros de points boutique à toi seul. Donc, c'est vraiment important que tu mettes ton pseudo et puis tu vas avoir 5000 points boutique qui vont être crédités avec ton compte pour la prochaine version. Donc, voilà. J'espère que vous êtes content que je fasse, refasse des vidéos. N'oubliez pas que quand Confection va réouvrir, il y aura des vidéos tous les jours. Donc, il y aura un Let's Play en tant que joueur. Il y aura aussi des bases Tour. Il y aura des admin series, Il y aura euh, des vidéos aussi de sport, Des trucs comme ça avant que le serveur ouvre. Et je vous dis au courant sur mon Twitter. Sur le Twitter du serveur pour l'ouverture et d'autres informations secrètes. Sur ce, je vous aime. C'est Ciao, ciao